Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Qu'est-ce que c'est que ce carême Il n'y a plus d'école jusqu'à nouvel ordre Alors ça veut dire quoi Qu'il n'y a plus d'aumônerie Il n'y a plus de pastorale non plus Peut-être que certains d'entre vous se mobilisent déjà pour créer des petites réunions de groupe et continuer à partager autour de la foi. C'est génial, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Alors avec Jesus Box, on va vous proposer une solution. Pas une solution hydroalcoolique, mais une solution qui va être une très bonne nouvelle dans cette période euh, un petit peu morose. Vous avez été très nombreux à télécharger les fiches pédagogiques et vous attendiez avec impatience de pouvoir utiliser le parcours de carême. Et je partage évidemment votre déception de ne pas pouvoir le faire dans ces séances d'aumônerie. Donc, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque semaine, je vais vous proposer une petite vidéo en ligne via un lien privé que vous allez pouvoir envoyer à vos jeunes et continuez à échanger avec eux par mail, par SMS ou par votre groupe WhatsApp pour continuer à parler de la foi avec vos jeunes. Pendant cette période, beaucoup se préoccupent de savoir s'ils vont conserver leur bon niveau en mathématiques ou en géographie, mais on se préoccupe beaucoup moins de savoir si on va continuer à pouvoir parler de Jésus avec les jeunes et continuer à prier avec eux. Cette coronavirus box, si vous voulez, elle va vous permettre de garder du lien avec euh, les jeunes et leur permettre à eux de continuer leur chemin de foi malgré cette période très anxiogène. Alors, ça ne sera pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui seront peut-être plus axées pour les lycéens, d'autres plus pour les collégiens. Mais euh, il n'empêche que 5 minutes de vidéo une fois par semaine vous permettra aisément de maintenir le lien. Et je pense que c'est ça le sujet principal, et de continuer à prier avec eux. Mais comment cela va-t-il se faire, me demanderez-vous Eh bien, c'est très simple, je vais constituer une mailing list à partir euh, de tous ceux qui ont répondu au questionnaire jesusbox.fr slash enquête. Alors, si vous n'avez pas répondu au questionnaire, répondez-y vite et vous serez automatiquement mis dans cette mailing list pour recevoir une fois par semaine ce lien privé que vous pourrez transmettre aux jeunes. Le carême continue et je suis certain que cette période d'épreuve va nous permettre de nous retrouver, de nous réunir en famille, même si les messes sont annulées, même si les projets qu'on avait prévus de longue date ne peuvent pas se faire. Eh bien, ça ne nous empêche pas de prier et de prier les uns pour les autres. Bonne route vers Pâques et à très bientôt sur Jesus Box.